Bonjour à tous et merci donc de regarder la vidéo. La dernière vidéo sur l'iPhone puisque je vous ai fait trois vidéos sur comment restaurer son iPhone sous différents modes. Il manquait plus que le mode DFU. On va voir tout de suite ensemble qu'est-ce que le mode DFU et qu'est-ce qu'il va nous apporter pour ou la restauration ou la mise à jour de notre iPhone. On a différentes possibilités. Donc ce mode, vous pouvez le mettre lorsque vous êtes coincé avec la pomme sur votre iPhone. Donc, ce qui veut dire que grâce à ce mode, vous allez peut-être pouvoir sortir votre iPhone d'un bug quelconque et revenir réinstaller la version d'origine ou la mise à jour sans rien toucher à votre iPhone. Donc, pour se mettre en mode DFU, ce qu'il faut faire dans un premier temps, il va donc falloir brancher votre iPhone à votre Mac ou votre PC. Ce qu'on va faire tout de suite, je repère. Une fois que vous avez branché votre iPhone à votre Mac ou votre PC, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir appuyer sur le bouton pour ceux qui ont un iPhone récent sur le côté droit de l'appareil et ceux qui ont un iPhone ancien sur le haut de l'appareil. Et il va falloir enfoncer le bouton marche-arrêt, côté droit, et le bouton Home, ici tout en bas, pour pouvoir mettre notre iPhone en mode DFU. Alors attention, vous allez entendre une voix qui est VoiceOver. Vous inquiétez pas, VoiceOver aide les personnes déficientes visuelles à faire tout ce que font les personnes voyantes. Ici, on va appuyer en même temps sur les deux boutons jusqu'à ce que l'appareil revienne sur la pomme. Une fois que l'on sera sur la pomme, on lâchera le bouton marche arrêt en gardant enfoncé le bouton Home. À ce moment, sur l'écran de l'iPhone, on verra le symbole de iTunes, donc la pomme avec le câble lightning qui se met sur l'écran. On se sera mis en mode DFU et à ce moment, on bifurquera sur le Mac pour vous montrer les différentes fenêtres apparaissant et les différentes possibilités de remettre notre iPhone en forme. Donc aucun souci, il ne faut pas du tout vous inquiéter, on a des possibilités extrêmes pour réparer notre iPhone, le restaurer avec différents modes de restauration, DFU, le mode restauration donc c'est parti on va déjà le mettre en mode DFU donc j'appuie sur les deux boutons je garde enfoncé à peu près 15 secondes. Ici quand la pomme apparaît je garde enfoncé mon bouton HOME et c'est parti comme vous voyez mon iPhone vient de se mettre en mode DFU. On voit ici, je vous mets en très gros, je pose l'iPhone. Je pose l'iPhone sur le bureau et je grossis pour les personnes malvoyantes, pour qu'elles puissent voir sur l'écran qu'est-ce que le mode DFU. Et maintenant, on va aller sur notre Mac et voir ce que l'on peut faire au niveau de ce mode. Merci de regarder. En tout cas, cette vidéo, si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos qui viendront plus tard. On vient de mettre notre iPhone en mode DFU. Ce qui va se passer dans iTunes, voilà tout de suite. iTunes, dialogue. Je vous montre en très gros sur l'écran ce qui se passe comme boîte de dialogue et on va écouter tout de suite avec VoiceOver ce qui se passe. L'iPhone iPhone a rencontré un problème nécessitant sa mise à jour ou sa restauration. On continue la lecture. Vous pouvez peut-être résoudre le problème en mettant à jour votre iPhone, ce qui vous permet de conserver vos réglages et votre contenu. Cependant, si la mise à jour ne résout pas le problème, vous devrez peut-être cliquer sur « Restaurer », ce qui effacera tous les réglages et tout le contenu. Si vous avez sauvegardé l'iPhone sur cet ordinateur ou sur iCloud, vous serez invité à restaurer la sauvegarde sur l'iPhone. Voilà le message qui nous est dédié. Ça veut dire qu'on va pouvoir ou annuler, annuler ou arrêter cette manipulation ou restaurer. On va pouvoir faire une restauration directement à partir, par exemple, d'un fichier IPSW, ce qu'on a vu lors d'une précédente vidéo que j'ai fait il y a quelques jours. Mettre à jour. Ou on va pouvoir mettre à jour le fichier toujours IPSW, ou passer directement par iTunes, qui va mettre notre appareil tout seul à jour. Résumé. Mode de récupération de l'iPhone. Pour mettre à jour votre iPhone, sans en effacer le contenu, cliquez sur mettre à jour. Pour rétablir les réglages d'origine de votre iPhone, cliquez sur restaurer l'iPhone. Voilà, comme vous avez entendu, cette fenêtre va nous permettre soit de mettre à jour notre iPhone tout en préservant tout ce qu'on a à l'intérieur, dont un des grands avantages de se mettre en mode DFU, ou de restaurer complètement notre iPhone, et à ce moment-là, on reviendra sur les réglages d'origine iPhone sorti de sa boîte. Et si vous voulez donc éventuellement vous hésiter à faire cette manipulation, pour revenir... En mode pour redémarrer votre iPhone normalement, vous réappuyez sur les deux boutons, toujours une quinzaine de secondes, jusqu'à ce que la pomme réapparaisse. Une fois qu'elle apparaît, vous lâchez tout et votre iPhone redémarrera. Ici, on lâche tout, on laisse et l'iPhone redémarrera classiquement sur l'écran d'accueil pour demander votre mot de passe. Et comme vous voyez, l'iPhone redémarre sans problème, déverrouillé. déverrouillé, on tape notre code et on revient sur notre bureau de notre iPhone classiquement. Voilà donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura montré à quoi sert le mode DFU. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Des vidéos sont en préparation sur des nouveaux produits, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Salut